Comment s'est passée ta dernière soirée au restaurant Alors c'était un samedi soir, mon conjoint venait de rentrer de mission à l'étranger donc on avait décidé de se faire une soirée euh, sympa Bon d'abord on a fait les courses, parce que voilà, c'était sur notre chemin, puis on avait encore le temps mais après on est allé dans un restaurant japonais parce qu'ici on commande des bières en premier, et après, on a mangé des sushis, et des sashimi de saumon. On n'avait choisi que du saumon, et il y avait un petit peu de fromage frais dedans, et euh, c'était accompagné de salades de choux, et on a pris notre temps, et l'ambiance c'était bien agréable dans le restaurant, mais après, il a fallu quand même qu'on se mettre en route pour le cinéma parce que c'était la suite de la soirée.